Hey salut les amis de la team, comment allez-vous Aujourd'hui, petite vidéo sur l'Apple Watch à partir de la série 3. Hier, je vous ai présenté Watch OS 7.2 avec ses nouveautés ECG, la possibilité de connecter une plage braille. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer les notifications cardiovasculaires. Ceci se passera à partir de l'Apple Watch Série 3. Et, ouf, ouf. Et oui les amis, là je suis un peu fatigué, normalement si j'ai un problème cardiaque elle devrait m'envoyer une notification. On va voir tout de suite cela sur l'iPhone, comment donc activer les notifications WatchOS 7.2 pour le côté cardiovasculaire les copains, c'est important ça peut être utile si vous avez une augmentation anormale du cœur, une diminution anormale du cœur et pour cela, on se dirige tout de suite dans l'application Watch Astuce Watch. Attention les amis, donc vous attendez actuellement le voiceover car actuellement et depuis 20 ans, j'ai perdu la vue. Je ne l'ai toujours pas retrouvée malheureusement. Donc je la cherche, c'est comme pour les palpitations parfois j'en ai, parfois j'en ai pas et parfois je les cherche. Voilà pourquoi je vous présente cette petite vidéo sur les notifications cardiovasculaires. On rentre dans l'application toutes les montres Bouton. Une fois que vous êtes entré dans Watch, vous allez chercher le petit cœur, vous allez chercher et d'ailleurs cette application s'appelle cœur Bouton. cœur. Vous rentrez à l'intérieur Santé cardiovasculaire en tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez donc les vidéos WatchOS, iOS, Android, Windows, macOS. C'est parti les amis, on est tous dans la vie accro d'un OS. On continue, une fois que vous êtes entré dans Coeur, vous cherchez tout de suite notification une fois que vous êtes rentré dans cœur. Configurer niveau de santé cardiovasculaire dans Santé. L'Apple Watch peut évaluer votre santé cardiovasculaire qui constitue un indicateur fiable de votre état de santé globale et vous notifier lorsqu'elle est mauvaise. Ça peut être très important les amis, ça peut sauver des vies, ça a déjà sauvé des vies, donc surtout n'hésitez pas à utiliser l'Apple Watch, ça peut être utile si vous, avez, si vous êtes quelqu'un avec des problèmes cardiaques. C'est ultra important si vous êtes en situation de handicap, l'Apple Watch a déjà sauvé des vies, souvenez-vous-en, c'est vraiment essentiel. Donc, on continue. Plus dessous, on a « Notification de fréquence cardiaque ».« Notification de fréquence cardiaque ». On rentre à l'intérieur. « Notification de fréquence cardiaque ».« En tête. Rythme irrégulier. Désactivé. » Il faut activer obligatoirement « rythme irrégulier ».« Activer. Recevez une notification lorsque l'Apple Watch identifie plusieurs rythmes cardiaques suggérant une fibrillation auriculaire. Les notifications d'un rythme peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. » Ok, attention, ça peut ne pas être activé suivant les régions et ça, on ne sait pas où ça l'est. Pour savoir plus sur les notifications d'arythmie, lien. On continue. Fréquence cardiaque élevée, non. Bouton. Fréquence cardiaque élevée, non. On va l'activer tout de suite. Sélectionner, non. Sélectionner, non. Alors, c'est vous qui décidez cette fois-ci à combien vous voulez que... Votre Apple Watch vous envoie une notification suivant les battements élevés. 100 BPM, 110 BPM, 120 BPM, 130 BPM, 140 BPM, 150 BPM. Recevez une notification si votre Apple Watch détecte une fréquence cardiaque supérieure au seuil sélectionné après 10 minutes d'inactivité. Alors moi je vais lui mettre 130. 100, 140 BPM, 130 BPM, sélectionné. 130 BPM. On revient en arrière. Fréquence cardiaque élevée, 130 BPM. Bouton. Donc c'est réglé. Recevez une notification si votre Apple Watch détecte une fréquence cardiaque supérieure à 130 BPM après 10 minutes d'inactivité. Après 10 minutes d'inactivité, si votre cœur s'emballe, eh bien, votre Apple Watch vous enverra une notification sur votre Apple Watch et sur votre iPhone. Fréquence cardiaque faible. Non. Bouton. Fréquence cardiaque faible, de nouveau. Sélectionnez. Non. 40 BPM. C'est vous encore qui choisissez le rythme cardiaque faible. 45 bpm, 50 bpm, recevez une notification si votre Apple Watch détecte une fréquence cardiaque inférieure au seuil sélectionné pendant 10 minutes. Allez, je vais choisir 50. 50 bpm, avertissement, fréquence cardiaque et sommeil. L'élévation de ce seuil à 50 peut augmenter votre probabilité de recevoir une notification si vous portez votre Apple Watch en dormant. Votre fréquence cardiaque au repos est généralement 5 à 10 bpm plus basse lorsque vous dormez que lorsque vous êtes éveillé. C'est pas mon cas puisque moi quand je dors, je suis à 120 bpm. C'est de la folie. Annuler. Définir sur 50. Définir sur 50. On revient en arrière. Ok. Grouper les notifications. Auto. Par d'onglet. Voilà les amis, donc comment régler votre Apple Watch à partir de la série 3. Comment faire pour activer les notifications cardiovasculaires. C'était donc sur Vision Hightech, Tech, l'astuce du jour. N'hésitez pas donc à vous abonner sous la vidéo. Cliquez sur la petite cloche. Gling, gling, gling pour activer toutes les notifications. Comme cela, vous allez avoir toutes les vidéos en avant-première. Et moi, je vous dis donc, passez de superbes fêtes de Noël, prenez soin de vous et de votre famille. Gros bisous à tous, et surtout, que la Team Vision soit avec vous pendant les fêtes. Au fait, les deux gagnants, c'est Clément qui a gagné donc les coques Pitaka avec Asmel. Je vous avais déjà dit son nom lors d'une dernière vidéo. Et demain, on fait le tirage pour le répéteur Wi-Fi. Donc, soyez présents demain pour la prochaine vidéo et pour le prochain concours. J'ai déjà ma petite idée pour le prochain concours. Vous allez être contents, mes abonnés. Allez, à très vite pour une prochaine. Salut à tous